Bonjour, Yorosek. Bonjour. Yorosek, euh, vous êtes membre du secrétariat à la communication euh, du parti euh, Réumi. On a constaté ces derniers temps une crise entre le président euh, Macky Sall et le président Idriss Sek. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, à ce niveau? Euh, bonjour, madame. Euh, pour moi, je ne sais pas quest ce que vous avez constaté exactement, mais à notre niveau, vraiment, il n'y a, a pas de problème. En tout cas, les dernières instructions que le président Idriss Seck nous a données, euh, c'était, un, euh, d'animer de, euh, de, le parti réuni, de, euh, de faire tout ça dans la consolidation euh, du, de la coalition Bernard Bok yakar Et ce sont les instructions du président Idriss Seck et nous sommes dans ça pour le moment, tout en écoutant le, le président Macky Sall, le président de la coalition Bernard Alors, tout se passe bien entre le président Sall et Idrissa Seck Oui, tout sont d'ivoire, par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Mais euh, lors du défilé de ce, de ce 4 avril, on a l'impression que le président Macky Sall n'a pas serré la main au leader du parti Réoumi Ce n'est pas ce que montrent les images. Ils oui. se sont bel et bien salués. Il y a une vidéo qui montre qu'ils se sont salués. Donc, euh, je vois pas. Même, même, je pense que même, en tout cas, l'orthodoxie autre, républicaine ne voudrait pas ça quand même. La solidarité du jour ne peut pas permettre ça. Ce sont grands hommes d'État, donc, naturellement, ce que vous dites là, ça ne peut pas exister. Ils se sont bien serrés la main, alors Absolument. Et la vidéo est là pour montrer ça. D'accord. Euh, quelques heures plus tard, on a vu un poste du président Idriss Seck qui annonce sa candidature. En fait, euh, sa candidature sur sa page Facebook. Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements à ce niveau Tout ce que je peux dire sur le poste, le président Idriss Seck a posé des questions à la jeunesse. Oui. c'est ce que j'ai constaté Donc, à la jeunesse de répondre rien ne l'empêche de parler à la jeunesse de son pays euh, maintenant c'est ce qu'il a, ce qu a fait pour le moment il y a, pour, pour moi il n'y a pas de problème par rapport à ça on ne peut pas parler de déclaration de, de candidature Didrice, par rapport au, au poste je ne l'ai pas encore entendu faire une déclaration de candidature mais par rapport au poste c'est l'impression a... voilà. Le, je dis que le commentaire il est libre les faits sont sacrés ce qui est, ce qui est factuel sur le poste oui. c'est que le président a fait, a posé des questions à la jeunesse de son pays. Libre maintenant à la jeunesse d'y répondre. Subitement, Idriss Seck remplace Yanko Badiatara au niveau du poste de deuxième vice-président du Parti Réumi par un certain Abdoulaye Ndoui. C'est un coup de tonnerre en fait Yorosek. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça L'exclusion de, de Yanko Badiatara L'exclusion, non. Il, il a remplace été remplacé remplace tout simplement dans oui. le secrétariat national. Oui. Ce sont les, les textes du Parti Réumi qui permettent au président Idriss Seck de nommer au secrétariat national ou bien de Degomey tout simplement. Euh, Yanko Bajatara était chargé était de la vie politique. Euh, puis, euh, le président André Séglavé Degomey en le nomant, euh vice-président. Aujourd'hui, il a Degomey pour nommer notre frère, le docteur Abdullah Ndoui, qui est le coordonnateur de, de Saint-Louis comme, comme vice-président. Donc ce sont les textes du parti qui lui permettent ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau, je pense. Mais les, les Sénégalais pensent que Yanko Bayatara a été remplacé parce qu'il a pris une position par rapport euh, à la candidature du président Macky Sall pour 2024. Il a, a validé euh, un deuxième quinquennat pour euh, le président Sall. Euh, euh, les Sénégalais pensent que c'est pour ça que Idrissa Seck l'a remplacé par euh, Dr Ndoui. Vous savez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le commentaire il est libre. Ce qui est factuel, c'est que le président Idriss Sec, par les, les textes du parti qui lui confèrent le droit de nommer au poste du, de secrétaire national et de vice-président, ce sont ces mêmes, mêmes textes-là qui lui permettent aussi de dégommer. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, le commentaire, il est libre. Ce qui est factuel, c'est que le président a nommé, a, a nommé docteur Ndoi et ce sont et ce sont les textes du parti qui lui permettent ça. Mais, mais tout coïncide Yorosek en fait c'est votre commentaire, vous êtes libre. Oui, coïncidence entre, voilà, la crise entre Président Sall. On parle en fait d'une crise entre Président Sall et Idriss Seck. Euh, le poste d'Idriss de, de, Seck sur sa page Facebook, le remplacement de Yanko Badiatara euh, qui plaide pour un deuxième kankana pour euh, euh, Macky Tout coïncide et vous, vous voulez dire que, que tout se passe bien. Il n'y a aucune crise au sein du parti réuné. En tout cas, tout se passe bien. Il n'y a pas de crise au sein du parti Réoumi. Ça, je peux vous l'assurer tout de suite. Euh, les instructions du président Idriss Hessek sont très claires. Il nous a demandé d'animer le parti et de consolider la coalition Benno Boc-Yakar et de rester à l'écoute du président de la coalition, le président Makisal. Ce sont les dernières instructions du président Idriss Hessek. Donc, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème au sein du parti Réoumi. Et nous sommes à l'écoute. Ces dernières instructions datent de quand exactement le dernier, le, le, le, la, dernière, la dernière réunion du secrétariat national. C'est moins d'une semaine ça. Vous étiez tous au courant. Donc le Parti réuni est toujours dans Beno Bokuyakar Absolument. Le Mbouroxo est toujours là Marche à merveille. <rire> et si on analyse bien, le parti réuni n'est plus ce qu'il était euh, avec le départ des ténors comme docteur Abdurrahman Djouf, Omar euh, Sarr, euh, comme y a dirigé encore Omar Gay, Tierno Bokoum, Maître Nafisa Toujoup, euh, si c'est Pab Djouf et sûrement Yankoba Djatara. Yoro, est-ce que le, le parti réumi existe euh, toujours euh, Avec tout le respect qu que je reste? dois, toutes ces personnes que... oui. dont vous venez de citer le nom, en 2012, il était tous là, on avait 8%. En, 2000, en, de, en 2020, oui. euh, certains d'entre eux étaient déjà partis, le président Idrissek a eu 20% avec plus d'un million de voix. Mm -hmm. Donc euh, c'est comme ça. J'aimerais ai, rappeler euh, en tout cas les propos de Maître Ward. un parti politique, c'est comme un bus en ligne ou un train en ligne. Donc à chaque arrêt, il y a des clients ils montent et d'autres descendent. C'est tout simplement ça. Beaucoup de, de gens ont descendu du train de, du PDS pendant 26 ans. Cela n'a pas empêché à Abdoulard de devenir président de la République. Est... Souvenez-vous d'ailleurs en oui. 98 des départs enregistrés par le PDS, souvenez-vous, on était tous là. Cela n'a pas empêché en 2000 M. Abdoulard d'être président de la République. Donc, est-ce que vous attendez le, le départ de Yanko Badiatara euh, voilà, Mais pourquoi, pourquoi il devrait partir, Yanko Badiatara Parce que c'était le cas avec des Tchifal, voilà, entre autres. voilà. Ben, je ne pense pas pourquoi Yanko devrait partir. Yanko, c'est un fils du président de Rousseff. Je pense qu'il qu qu est dans le parti. Où est le problème il n'est pas là, naturellement, comme il le dit, comme il le dit, excusez-moi, c'est lui qui le dit tout le temps, donc où est le problème Donc Idriss, c'est ne sera pas candidat pour l'élection présidentielle de 2024, Réumi n'aura pas un candidat pour l'élection présidentielle de 2024, le parti Qui vous, qui, qui, qui vous a dit ça non, c'est une, ah, une question Je vous ai posé une le, question. Est-ce que Idriss Sosek sera euh, candidat à l'élection présidentielle de 2024 le parti... Pour l'élection oui. présidentielle de 2024, attendons le moment et les, et les candidatures seront connues. Pour le moment, aujourd'hui, là où nous en sommes, c'est les instructions du président ce qu'il nous a demandé de faire d'animer le parti et de consolider la coalition Beno Bokuyaka. On n'a pas encore parlé de problème de candidature, ni au sein du Réunion, ni dans la coalition Beno Bokuyaka. Mmh. Euh, certains commentaires aussi, euh, euh, voilà, euh, certaines personnes pensent que euh, Idriss Seck est, est, est, est senti comme peut-être euh, le candidat de la coalition Beno Yakar si le président Macky Sall ne se euh, euh, représente pas. Voilà. On verra. Idrissa, c'est le candidat de la coalition Beno Boko-Yakar. Ça vous dit On verra. La nous le dira. Le moment venu, quand on parlera des candidatures, urbains. On saura, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il attend pour euh, euh, démissionner de son poste de, de président du Conseil économique, social et environnemental pour, euh... Pourquoi Oui. Pourquoi, pourquoi il devrait démissionner ah, En tout cas, c'est une demande sociale. Ah bon Oui. Ah, je ne suis pas au courant <rire> de là. Il demande faut pas que Idriss démissionne à 100% de président Oui, c'est si de si a si de des Mata. ambitions présidentielles et si le courant ne passe plus avec le président Macky Sall, pourquoi Idriss Osek ne démissionne pas du Conseil économique, social et environnemental ah. Je ne sais pas d'où vient, vient cette demande-là, de toutes les façons pour le moment. Il n'y a pas de problème entre nous, pourquoi on devrait démissionner Vous ne lisez pas les commentaires sur euh, les réseaux sociaux ben, Bien sûr que je lis les commentaires. Oui. Mais, mais Je t'ai dit que oui. le commentaire il est libre. Chacun il va avec son propre commentaire. Où est le problème Ce n'est pas parce que X ou Y disent qu'Idriss doit, doit démissionner qu'il doit démissionner. Nous, on ne va pas de de pression de que ce soit. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du, de l'appel euh, au dialogue euh, lancé par le président euh, Macky Sall lors euh, de son discours euh, traditionnel du 3 avril euh, Qu'est-ce que vous pensez de cet appel du président Sall C'est vraiment une chose à féliciter et à encourager. Je pense que nous en avons besoin. Une démocratie a besoin de respirer et ce genre de dialogue-là permet à la démocratie de respirer. Qu'est-ce qui empêcherait maintenant les acteurs politiques de se voir, maintenant, de discuter, de dialoguer, euh, pour que nous puissions aller en tout cas vers ces élections-là euh, en paix, parce qu'il faut vraiment, vraiment la paix dans ce pays-là, la, la stabilité, la paix, la sérénité aussi. Donc pour moi, le dialogue, c'est vraiment une excellente chose. Vous pensez que l'opposition doit, doit répondre à l'appel du président? Eh bien, je le pense, bien sûr. Je pense qu que l'opposition doit répondre à l'appel. Et la tension politique actuelle du, du pays, euh, ça euh, qu'est-ce que vous pensez de ça ben, J'étais là en 2000, cette tension existait. Je me rappelle en 2000, en 89, 2000 cette tension existait. On était là aussi en 2011, cette tension existait. Cela ne nous a pas empêché d'avoir nos deux alternances, cela ne nous a pas empêché de voter et le, le dimanche, et d'aller le lundi travailler tranquillement. Donc pour moi, c'est ça, mais euh, c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, les lendemains d'élection sont toujours des jours de travail, et les Sénégalais sont toujours partis travailler sans problème. D'accord. parce Il... que la même, la même chose va se répéter, Inch'Allah. Inch'Allah. Je que FM vous remercie pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes membre du secrétariat à la communication du parti Réumi. Merci beaucoup.